Alors ici on dit le lapin a eu. A eu la chance de pouvoir échapper au chasseur. Ici on dit j'ai été. J'ai été courageux en acceptant de caresser cet animal féroce. Ici on dit tu as eu. Tu as eu l'occasion d'observer des oiseaux dans la nature. On dit les enfants ont été. Ont été heureux de pouvoir monter à cheval. Mais c'est quoi ces verbes a eu et été, a eu, ont été Ça, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. C'est la leçon de conjugaison. Bonjour mes chers élèves de C1, prenez s'il vous plaît votre livre, page 114, euh, le manuel c'est d'Arôme. Et suivez avec moi s'il vous plaît. Alors cette fois on va faire conjugaison, le passé composé devait être et voir. Alors j'observe et je découvre, lis les phrases et recopie uniquement celles qui sont un temps du passé. Alors en ce moment mon chat est sur le canapé. J'aurai un petit chiot la semaine prochaine. L'autre jour, mon père a eu la chance d'apercevoir un épervier. Hier, la gazelle a été plus rapide que le lion. La semaine dernière, ce renard était dans mon poilier. L'hiver dernier, les animaux de la ferme ont été malades. Alors, dans les phrases que tu as recopiées, ce nul et les verbes en rouge et entourent ceux qui sont conjugués au passé composé. Alors, vous allez recopier ces phrases. L'autre jour, mon père a eu la chance d'apercevoir un épervier. Hier, la gazelle a été plus rapide que le lion. La semaine dernière, ce renard était dans mon poêlier. L'hiver dernier, les animaux de la ferme ont été malades. Vous allez tout simplement recopier ces quatre phrases. Et vous allez entourer les verbes en rouge, comme l'exemple de « a eu »,« a été »,« été ». Et aussi en été, ce sont des verbes qui entourent ceux qui sont conjugués au passé composé, uniquement. Et vous allez, alors vous allez tout simplement recopier les vous allez tout simplement entourer ceux qui sont conjugués au passé composé uniquement, comme l'exemple de « a eu, euh, a été, en été ». Mais « été, euh, été », ce c'est pas un verbe au passé composé, c'est un imparable. Alors, quels mots t'ont aidé à reconnaître le passé Normalement, ce sont des indices de temps comme euh, l'autre jour, euh, hier, euh, la semaine dernière, l'hiver dernier. Ce sont des mots qui m'ont aidé à reconnaître le passé. L'hiver dernier, la semaine dernière, hier et l'autre jour. Ce sont des indices de temps. Et comment as-tu reconnu les verbes au passé composé Alors, normalement, les verbes qui... Sont, euh, un verbe qui est conjugué au passé-composé est, est composé de deux éléments. C'est l'auxiliaire avoir et le participe passé. Regardons ici, c'est l'auxiliaire avoir. A et aussi A et ON, ce sont des auxiliaires avoir. A, A, A, on, A et ON, ce sont des auxiliaires avoir. D'accord Alors, été, c'est le participe passé. Alors, comment as-tu reconnu les verbes conjugaux parce qu'on composé à l'aide de l'auxiliaire avoir Et quels sont les. Et aussi le participe passé du verbe. Le participe parti passé du verbe avoir, c'est eu. Et le participe du verbe euh, être, c'est été. Quels sont les infinitifs de ces verbes Alors, a eu et en eu. Pardon, a eu, c'est le verbe avoir. A été, c'est le verbe être. Et « ont été », c'est le verbe être aussi. Alors, quel est leur participe passé Alors, ici, c'est l'auxiliaire avoir » et aussi un participe passé. Le participe passé, c'est ça. C'est « u ». Ça s'écrit de cette façon. « U hein. ». Mais ça s'écrit ça de cette façon et ça prononce « u ». D'accord ?« U » était. Alors, on passe maintenant à l'exercice d'entraînement. Recopie les phrases ou avoir au passé composé. Alors, je lis d'abord les phrases. Mes parents ont eu trois chevaux. Ce chat a un pelage soyeux. J'ai eu la chance d'observer un guépard. Le félin avait un morceau de gibier près de lui. Alors, je recopie les phrases au avoir et au passé composé. Normalement, c'est ça. Ce, ce chat... Euh, non, mes parents ont eu trois chevaux. Alors euh, j'ai eu la chance d'observer un guépard. Euh, voilà, il y a uniquement deux phrases. Mes parents ont eu trois chevaux et j'ai eu la chance d'observer un guépard. Recopie les phrases au être et au passé composé. On dit ce félin a été un chasseur redoutable. Le serpent était sur la terrasse de l'hôtel. Ses pièges à « Reptiles ont été très efficaces. La vache est un animal herbivore. » Alors, euh, je recopie les phrases « être » et « au passé composé » comme l'exemple de « Ce vélin a été un chasseur redoutable. » Ou, par exemple ici, « Ces pièges à reptiles ont été très efficaces. Euh, » Ici, je recopie chaque phrase, puis souligne le verbe conjugué et indique si son infinitif infinitif être. avoir revoir. Alors, je recopie chaque phrase, puis je solide le verbe conjugué et indique si, on, si son infinitif est être avoir. Les enfants ont eu peur de cet animal féroce. Alors, en eu ici, c'est le verbe avoir ici. D'accord? J'ai eu un petit chat pour mon anniversaire. Et eu, c'est le verbe avoir aussi. Le grandement du lion a été surprenant pour tout le monde. C'est le verbe être ici. Nous avons été contents de pouvoir observer cet animal. En avant été, c'est le verbe être. Alors, en eu, et eu, c'est le verbe avoir. A été, avant été, c'est le verbe être. Alors, recopie plus complète avec être ou avoir au passé composé. Alors, normalement, le lapin, on dit le lapin a eu. Ça s'écrit a eu. Voilà. A eu, la chance de pouvoir échapper au chasseur. J'ai été, j'ai été courageux en, aperçant, en acceptant de caresser cet animal féroce. Tu as eu l'occasion d'observer des oiseaux dans la nature et les enfants ont été, ont été heureux de pouvoir monter à cheval. On l'a déjà corrigé au début de cette vidéo, cet exercice. N'oublie pas que cette vidéo a pour unique but de faciliter la conjugaison. Qu'est-ce que vous allez faire Vous allez tout simplement vous entraîner à conjuguer euh, le verbe avoir ou « être au passé composé plusieurs fois jusqu'à à, à retenir. Voilà. Merci mes chers élèves de C1. Je vais vous proposer après des activités de cette leçon de conjugaison le passé composé des verbes être et avoir.